Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette fois on va parler cinéma. Alors pour le contexte, nous sommes le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb est lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial guyanais et le lendemain, le film brésilien Lully sort sur Netflix. Alors qu'est-ce que c'est que ce film Eh bien c'est une comédie dramatique réalisée par César Rodriguez. César Rodriguez, qui est-il Alors, les informations étaient ultra compliquées à récupérer parce qu'en gros, c'est un réalisateur et aussi assistant réalisateur qui est né à Murier, Minas géré je ne sais pas, en 1963, c en, euh, ah, au Brésil. C'était un réalisateur brésilien. Et donc, euh, en termes de médias, c'était assez compliqué de trouver des informations. J'ai dû euh, diguer sur des sites brésiliens, alors que euh, je ne comprends rien, pour trouver ça. Donc à la fin des années 90, il commence sa carrière dans le cinéma en tant qu'assistant réalisateur, dans la publicité et dans le cinéma. Et euh, ensuite, il s'est mis dans les films. Là, on a quelques projets clés, notamment la série euh, Limbirinthe de 20 épisodes. Donc, Je le dis en français, euh, désolé pour euh, les Brésiliens, mais euh, je ne vais pas m'amuser à, à écorcher le nom. Et donc c'est une série de, de 20 épisodes où il a été réalisateur. Ensuite, en 2010, il fait ses débuts au cinéma avec High School Musical, The Challenge, ou Autour du Monde, en VF, euh, qui est un remake, slash reboot, slash suite de High School Musical, mais en version brésilienne. Et euh, récemment, en 2020, il a sorti le film mode avion. Le mode avion, qui a été pas mal bien accueilli par la critique. Alors Luli, c'est une nouvelle histoire qui a été imaginée par la romancière brésilienne Talita Rebussas, je ne sais pas exactement si je le dis bien, désolé. Donc elle, elle est populaire à la fois dans son pays et également au Portugal, et ses livres se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est vraiment impressionnant. Donc Netflix il lui a proposé d'adapter son roman et de lui permettre d'écrire d'autres histoires en lui proposant un contrat d'exclusivité, et c'était en 2020. Donc euh, Lully est déjà le troisième film à sortir sous ce contrat, après euh, « Papa, c'est toi » et « Confession d'une fille invisible ». Et elle a donc écrit la nouvelle histoire avec euh, Renato Fagundes qui l'a aidé également sur « Papa, c'est toi » et a aussi écrit le scénario de « Mode avion », donc le dernier film de César Rodriguez. Pour revenir un peu sur le synopsis donc, de Lully, après cette fait électrocutée par une machine d'IRM, une ambitieuse étudiante en médecine commence à entendre les pensées des autres. donc C'est ce que peut nous dire Hallociné en termes de synopsie. Euh, dans le film, on retrouve dans le rôle principal Larissa Manuela, qui est née le 28 décembre 2000, donc super jeune, à Guara Puava, qui est une actrice, chanteuse et mannequin brésilienne Et elle partage l'affiche avec d'autres acteurs, comme Vinicius Red, Amanda de Godoy, Arachéry, euh, Inconnu ici, on n'a pas de films exportés dans l'Occident, etc. Assez connu pour les connaître. Et il y a aussi également dans les acteurs, actrices, la romancière du coup, Talita Rebukas, qui apparaît également dans les deux autres œuvres créées. Donc j'aurais peut-être aussi regardé les deux autres œuvres pour, pour me faire le, le Talita Rebukas Universe, où je la vois en tant que différentes actrices, etc. Donc là je vais démarrer le chrono comme la dernière fois, comme ça ça va nous faire une petite vidéo dynamique, et on va parler tout de suite du scénario, donc le scénario est assez euh, normal, il y a une facilité scénaristique à travers l'obtention des pouvoirs, euh, c'est une... une une station IRM, en gros, euh, qui, euh, qui bug. Et donc on a Lully qui va venir pour euh, débrancher euh, la machine, ou toucher un peu. Pas quelque chose vraiment d'incroyable, juste elle se rapproche et elle commence à toucher. Et ça nous fait une explosion, pas une explosion hollywoodienne, ça nous fait un, un, petit, euh, un petit pétard mouillé, pff, pff, comme ça. Et euh, on a la Mistinguette qui se retrouve avec, euh, avec ses pouvoirs. Et, euh, et donc elle est bloquée à travers euh, notamment ses relations, car elle a un garçon qu'elle aime bien, etc. Elle entend, du coup, euh, les voix de ses amis, de sa mère, de sa grand-mère aussi, je crois, d'une médium aussi. C'est une médium qui certifie son pouvoir parce qu'elle euh, n'y croit pas. Mais euh, quand elle lui parle, dans sa tête, elle, elle dit « Macarena ». Et donc on a la Lully qui, qui fait Macarena, et là la, la voyante elle est vraiment en mode what the fuck, genre <rire> tu lis vraiment dans la tête. Donc euh, le scénario en soi n'est pas prise de tête, on n'a pas des choses extraordinaires, on n'a pas de, de, de, de revivolt, on n'a pas de plot twist, ni de, de choses assez bien pensées, c'est dommage aussi. On n'a pas assez de profondeur dans les personnages, tout ça reste assez au bord... Euh, au bord de leur profil un peu psychologique, où on a chacun euh, euh, des caractéristiques qui ne sont pas assez développées en profondeur, ce qui pourrait euh, euh, être un problème, après là c'est vraiment un film à prendre, euh, peut-être pas deuxième degré, mais vraiment euh, tranquillement, qui ne se veut pas être euh, profond. Donc euh, ça c'était pour la partie euh, scénario, pour la partie du rythme, euh, le film est euh, relativement bien rythmé, il est euh, court, j'ai pas parlé de la durée, euh, alors excusez-moi je vais regarder sur ma fiche, si j'ai la durée, et je n'ai pas la durée euh, sous les yeux, alors attendez, euh, pop, pop, pop, pop. je crois qu'il dure une heure et demie, euh, quelque chose comme ça, et donc... Euh, voilà, il ne doit pas être plus long qu'une heure et demie, J'ai pas la, la durée exacte, je suis désolé. Mais en soi, en termes de rythme, ça ne m'a pas choqué, j'ai eu aucun moment euh, où euh, ça redescend, bah, sinon on n'a pas le temps. Là, maintenant, on est habitué à avoir des, des productions de plus en plus longues, avoir un film vraiment de 1 heure et demie, 90 minutes, etc. Sachant que ça comptait les crédits et euh, peut-être l'introduction, euh, etc., ça nous fait vraiment un contenu qui, qui est bien emboîté, donc dans son format. On a peut-être quelques moments où euh, on sent une certaine hésitation, une certaine vague dans, dans le système. Donc quand, quand on visionne le film, etc., il y a certains moments lassants, peut-être, mais euh, qui se retrouvent assez... Et surtout, en fait, c'est peut-être euh, de la triche, enfin je ne sais pas comment le dire... Mais en gros, vu que j'ai vu le film, donc euh, dans sa version originale sous titrée français, bah, je me devais d'avoir cette attention euh, particulière au langage, à lire, etc. Donc c'est peut-être ça qui m'a poussé à avoir un peu plus d'attention sur euh, l'histoire, d'attention sur, euh, sur le rythme, etc. Donc euh, peut-être que ce raisonnement est faussé, donc euh, à voir, je ne sais pas. En termes de performance, alors euh, là, c'était pas, pas folichon, c'était pas un truc de ouf non plus. Je, je ne dis pas que c'était nul, je ne dis pas que je n'y croyais pas et que j'étais pas dedans, non, non. On a, euh, j'ai perdu un peu le nom, mais la meilleure amie dans, de Lully, qui est assez sympathique, on retrouve assez bien des expressions sympas, sympa, etc., pareil dans la, dans la mer, pareil pour euh, la voyante, tout ça, le petit ami, etc., et euh, par contre, Luli, euh, donc jouée par, euh, alors attendez, j'ai oublié le nom, Larissa Manuela, eh bien, euh, c'était relativement correct, euh, assez choquée. Il y a des moments où vraiment, on, on, on sent pas, on n'y est pas. Mais elle a un personnage assez rêveur où voilà, bah, c'est des choses qui se passent dans la tête. Donc elle écoute, euh, surtout que le film nous montre en fait qu'elle écoute jamais. Donc euh, c'est un peu le le, euh, le, le, le point clé de cette histoire, c'est que là où elle n'écoute pas quand les gens parlent, bah là elle les écoute quand les gens ne parlent pas. Donc euh, c'est assez, assez joli, c'est assez euh, déroutant aussi, parce qu'on la voit par exemple un, un moment rentrer dans le bus, où là elle commence à entendre les gens, et elle ne sait pas, elle répond euh, du coup aux gens, alors que les gens, ils n'ont rien dit, tout était dans leur tête. Donc ça c'était assez cool. Et euh, on a euh, donc euh, Lully... Euh, qui, à ces moments de flottement, où on a l'impression qu'elle regarde de la caméra, euh, donc qu'elle brise un peu le quatrième mur, on a l'impression qu'elle nous regarde, et euh, elle ne sort pas un mot, elle a vraiment cette, cette euh, aura euh, de d'apaisement, de... de, de tranquille quoi elle est vraiment posée et en fait à ce moment on a quelque chose qui se crée et on se demande même si elle ne, ne lit pas dans notre tête donc euh, ça c'est assez drôle c'est assez bien euh, je sais pas si c'est naturel ou pas pour euh, l'actrice mais en tout cas c'est assez bien assez bien sympa euh, en termes de caméra alors là la caméra on est sur des choses qui sont plutôt euh, relativement euh, simples enfin pas simple c'est euh, beaucoup de bras donc on est euh, une caméra sur un bras, une caméra fixe, posée, etc. Sauf euh, quelques moments où on est dans du déplacement, on a une caméra épaule. Euh, mis à part ça, on n'a pas de euh, gros mouvements, on n'a pas de, euh, de, de caméra zénitale, de choses, de, chose, euh, de travelling aussi, extravagants, etc. On est vraiment euh, sur du... pas du simple basique, mais sur quelque chose qui fonctionne. Euh, voilà, On va pas s'amuser à créer des choses de fou. Surtout que c'est ça, c'est le film ne se veut pas être un truc de fou. Donc ça ne sert à rien derrière d'avoir une performance de caméra, des mouvements extraordinaires. Ça aurait été sympa. Franchement, l'idée de rentrer dans la tête des gens, etc. Euh, là, ça me fait penser un peu à Doctor Strange euh, Multiverso Madness, où on a ce jeu de caméra, etc. Là, euh, on n'y est pas du tout. Là, on est vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et, euh, et on a ce côté brut, où on ne va pas chercher à et dans l'extravagant, là on est vraiment là pour s'amuser, pour prendre le film comme il est, tranquillement et ne pas se casser la tête derrière. C'est comme ça qu'il qu est, c'est comme ça qu'on doit le ressentir. En termes d'image également, on n'avait pas euh, des choses incroyables. On a peut-être euh, ce moment, donc comme je le disais, donc, euh, quand Lully nous regarde, où là c'est assez, euh, assez déconcertant. Après, euh, visuellement, on, on a quelques moments qui pourraient être vraiment sympas. C'est euh, les moments où euh, on a ces jeux de, euh, de complicité à partir du moment où les amis, etc. Euh, du coup, savent que, euh, que, que l'autre lit dans les pensées, etc. Et donc, on a ces images avec deux personnes qui regardent dans la même direction, avec un certain air complice, etc. Ce qui euh, donne un, un, des, des images qui, visuellement, sont, sont sympas. C'est euh, un certain côté... Euh, D'amitié, voilà, on, qui est assez bien retranscrite, etc. Et euh, mis à part ça, euh, c'est assez simple, euh, basique, on n'a pas vraiment des choses de chaud, de fou. Euh, on, a, on a eu des images en plus qui sont assez coupées, donc ça c'était par rapport aussi à la caméra. On a la caméra qui est à la taille parce que euh, voilà, on est sur un, dans le monde médical. Et, euh, et donc, euh, on doit voir la, la tunique, on doit voir aussi euh, le patient qui est derrière, mais on doit voir le stéthoscope, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, euh, on ne peut pas se permettre de, derrière de faire des choses de fou. En parlant de ça, on va parler un peu de, de, des costumes, etc. Où vraiment, euh, bah, là, ça y va euh, tranquille. Euh, J'ai jamais vu un hôpital peut-être aussi vite. Je ne suis jamais rentré vraiment dans un hôpital, etc. Et. Euh, après, vu que c'est pas aussi... J'ai un œil très occidental par rapport à ce genre d'infrastructure. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment des chambres vides. Enfin, même pas couleur, couleur hôpital. Des chambres marron, enfin des jaunes. Il y en a certaines qui sont un peu des salles d'opération, etc. Mais mis à part ça, l'hôpital, c'est... Enfin, je, je ne ressens pas vraiment l'hôpital. Il ne suffit pas de mettre un, un brancard avec quelqu'un allongé dessus et... Et une blouse bleue pour que j'ai l'impression d'être dans un hôpital et euh, du moins euh, en termes de, de visuel d'image et de pensée et pareil donc pour l'habit après elle est, elle est pas vraiment médecine enfin elle est pas vraiment médecin pardon elle est, elle est en, en études etc euh, donc euh, c'est une étudiante, donc je me dis aussi que c'est normal qu'elle n'ait euh, pas toute la panoplie, etc. du médecin. Elle est vraiment là en mode, juste avec la blouse et les, le stéthoscope. Donc bon, euh, c'est peut-être un point qu'il fallait pas trop en parler, mais bon, je me disais. En termes de musique, euh, ça m'a pas choqué, j'ai pas grand chose à dire. Euh, je ne me souviens plus si c'était des musiques à consonance plutôt anglaise ou brésilienne, ou si c'était des choses un peu plus pop, euh, mainstream, etc. Donc euh, je pourrais pas trop en parler. Effets spéciaux, bah, effets spéciaux, on n'a pas visuellement euh, d'effets spéciaux de VFX, énormément. Mis à part euh, voilà, quelques moments d'accident, quelques moments où euh, Lully est un peu dans le flou, etc. Mais là, c'était des, des, des effets de filtre euh, post-production, je pense. Donc, euh, re, c'était relativement euh, banal. Et effet spéciaux, ça parle aussi dans le côté où j'entends les gens, parce que ça, c'est un effet spécial plutôt... Euh, euh, c'est pas numérique, c'est du, euh, du physique, d'interagir de, de, de, avec les gens derrière, euh, d'entendre la voix off qui dit... Euh, enfin, leur voix off, du coup, aux gens, etc. Donc ça, on pouvait dire que c'était euh, bien fait, euh, parce qu'on a ce côté où on a les visages qui, qui ont de l'expression, etc. Donc c'est vraiment comme si s'ils euh, se disaient... Je pense qu'en fait, c'est ça, c'est comme... Euh, comme on ne peut pas voir visuellement euh, que quelqu'un pense euh, est en train de se dire un truc, eh bien, euh, ils ont essayé de contourner ça en faisant des expressions faciales aux acteurs, donc où vraiment, là, on a des yeux qui se regardent, on a les, des, des, euh, la bouche qui s'ouvre, euh, on a vraiment un jeu du, du visage euh, qui est ultra, euh, comment dire, euh, euh, ça montre les trucs en gros, en gros. Tout est, euh, vraiment, euh, euh, tout est vraiment exagéré, voilà, ça, tout est exagéré, euh, dans l'idée où on montre des expressions vraiment euh, un peu euh, d'hallucination, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc., pour que derrière, on entende la voix à l'intérieur de sa tête de la personne, et qu'on se dise, ok, là, c'est ce qu'on entend, et là, c'est ce qu'on voit par rapport au fait qu'elle pense ça. Donc, euh, c'était euh, bien fait, c'était tranquille, euh, c'est pas forcément le moyen que moi j'aurais pris. Il y a plein d'autres moyens où on entend des voix off et c'est sympa. Mais euh, voilà, c'est ce qu'ils ont choisi et c'est ce que le film est. Et le dernier point, le petit bonus intéressant. Alors euh, je n'ai pas trouvé forcément de bonus intéressant sauf ces moments peut-être où Lully regarde la caméra et on a ce moment, du coup on se dit est-ce qu'elle lit dans notre tête ou pas et, euh, et donc ça, c'était les euh, seuls moments vraiment qui sont vraiment... Euh, j'ai trouvé intéressant, euh, donc voilà. C'est un peu euh, ma critique du film Lully sorti en 2021. Voilà, on a découvert un peu euh, donc le cinéma brésilien à travers notamment des actrices qui sont super jeunes. Je crois qu'elle est plus jeune que moi. Oui, oui, oui. Je suis, je suis plus vieux qu'elle euh, que Larissa Manuela. donc c'est ouf. Euh, donc ça, ça fait partie d'un un, univers, donc euh, de notre euh, écrivaine, etc. Donc euh, de... Euh, hop là j'ai perdu son nom, Talita Rebukas. Donc euh, je, vais, je vais voir pour regarder les autres euh, films, mais euh, ça va pas être tout de suite en termes de sortie d'émission. Donc on verra ce que ça donne. Et euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à présent. J'ai toujours pas d'outro, ça va arriver dans la semaine. Et euh, donc je vous souhaite une bonne soirée et euh, une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.